Bonjour, je fais cette petite vidéo pour remercier euh, Stéphane suite à un coaching euh, au téléphone euh, auquel euh, j'ai eu le privilège euh, bah, de, de, de participer euh, en one-one avec lui euh, le mois dernier. Ça m'a beaucoup aidé pour euh, faire une offre sur un bien euh, qui était un commerce avec plusieurs pièces euh, bah, de logement. Donc, j'ai fait l'offre, elle a été acceptée, euh, elle est euh, 30 000 euros en dessous du prix. Et, euh, et donc, euh, voilà, je suis, ce matin, j'étais euh, sur le chantier euh, à discuter avec l'artisan euh, des travaux qui sont en train d'être faits. Et euh, je suis en train de rechercher un financement en parallèle. Euh, voilà, j'ai un mois, en fait, pour trouver un financement suite à l'offre que j'ai faite voilà et donc je remercie Stéphane pour ses conseils et ses astuces Merci pour votre attention